Mis à l'humanité. J'ai besoin des autres, faut-il pour s'en rendre compte, être obligé de s'en éloigner. Décision incertaine, les chiffres de la semaine, Rive l'espoir de nos jours. Chacun doit vivre en sa rue, prendre du recul, rester chez soi, pas d'amour. Et mains qui se tendent, au bout des manches blanches, soin de seul. Découvrir à mieux prendre son temps On vit l'essentiel chaque instant du présent On rêve à d'autres veilles d'autres vies, d'autres vie, gens. Et je sais que la vie reprend prendre ses droits. Un coup de fièvre, de vaccin, de chance, de force, d'amour et de foi On poursuivra nos rêves On ira bien au-delà Uh oh il restait pas comme ça Et...